Salut les rôlistes, c'est RPG Day 2020, nous sommes le 23 août et le mot clé du jour est EDGE, ou sur le fil du rasoir, c'est ultra série. Alors dans le jeu de rôle, tout ce qui va être épique aura en général lieu sur le fil du rasoir, à la dernière seconde, dans les dernières étapes auxquelles on ne croyait plus. On va notamment pouvoir citer les, les fins de scénario, les fins de campagne surtout. Euh, vous avez par exemple l'exemple de la fin de la campagne des ombres de Yoxatot. Je ne vais pas vous spoiler là. Vous avez les vidéos qui sont euh, dans la description si je pense à les ajouter et qui sont sur la chaîne, sur le résumé de la campagne. C'est important de donner de l'épique. Lorsqu'un combat euh, à Donge, par exemple, se, se termine avec le dernier des personnages qui est encore euh, conscient, les autres étant euh, tombés dans le coma et euh, qu'il lui reste que quelques PV, il est au bout de ses forces et il terrasse le dernier adversaire, Là, c'est vraiment épique. Être sur le fil du rasoir, c'est ce qui rend le tout épique. C'est ce qui rend le tout extrêmement serré. Et c'est très important pour que les joueurs se sentent vraiment héroïques à un instant T. Tous les jeux ne s'y prêtent pas, c'est un fait. Mais par contre, il ne faut pas hésiter, lorsque c'est possible, de clore vraiment serré. Vous pouvez manipuler un petit peu euh, euh, les statistiques des, des adversaires dans le cadre d'un combat. Ou... Euh, augmenter ou descendre d'un cran la difficulté pour permettre que vos joueurs aient un véritable affrontement avec les environnements que ce soit une cascade, que ce soit une course poursuite, que ce soit une négociation serrée et qu'on ait toujours l'impression que cette conclusion a été arrachée à la force des efforts des personnages et donc des joueurs à ce moment là vous pourrez récompenser vos joueurs avec ces moments épiques qui sont notables la plupart des rôlistes qui finissent une campagne aussi, ces ça s'en souviennent toute leur vie. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour le RPG Day 2020 du jour. On se retrouve demain. On se retrouve demain pour la suite. Je vous laisse. Ciao les rôlistes!